Une carte doit avoir un certain nombre d'éléments dont voici les principaux. Le titre. Il est indispensable et doit correspondre au sujet traité. Il doit être assez court et expressif. L'orientation. Par défaut, le nord est toujours dirigé vers le haut de la carte. Mais ce n'est pas toujours le cas, et il faut donc le préciser. La légende. C'est la clé de la carte. Son absence rend votre croquis inutilisable. Elle doit être organisée, c'est-à-dire que les éléments cartographiés doivent être classés. L'échelle. L'échelle doit être indiquée sur toutes les cartes, afin que le lecteur puisse se faire une idée de la réduction de la réalité représentée sur la carte. Donc, pour résumer, pour être complet, votre croquis doit contenir un titre, une orientation, une légende et une échelle. Pour s'en souvenir, on peut ainsi se rappeler du mot « dôle » qui rappelle les quatre éléments de la carte.